Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous passez une très bonne journée pour vous et j'espère que vous êtes bien réveillés. Donc aujourd'hui on se trouve à Chez Menyumba, chevauché de Nsangamouji, donc en partie immersion 2, on va découvrir un tout petit peu les endroits où on va avoir du réseau. Donc là on est dans les hauteurs de euh, chez Menyumba, euh, on va faire les hauteurs ici, on va prendre cette route-là, route, -là, euh, route de, de la maternelle, et puis euh, on va basculer sur la route de, de la carrière pour se diriger euh, à Mtsangamouji. D'accord les amis Je vous souhaite un très bon live. N'hésitez pas à partager le live pour soutenir. Allez c'est parti Allez, ici les hauteurs de cheminumba. Ah, okay, okay, okay, okay, okay, okay. okay. Ici, cette partie là, je ne suis pas monté ici en immersion, donc vous voyez où on est exactement. donc euh, la partie de chez on prendre, euh, ici là voilà. bon et bien sûr il y a des endroits où euh, ça va pas bien capter hein. là ici on a une bonne résolution ça capte bien bien sûr on a l'antenne à proximité aussi à l'antenne à proximité là, là, là, là. Là, là. Là, ici vraiment on est dans les hauteurs de, de Shembe Nyumba on a l'aperçu de Mtsangamouji de l'autre côté, ici Shembe Nyumba et là bas, d'accord, là ici on a un Mouji Donc, je vais me mettre dans le coin. Hé, hey, va là-bas avec ton zigouigoui, là. Tu vois où Alors. Alors, là, c'est le mignon en bas. Et bas. Et... La vue de loin aussi qui est pas mal. Allez, on se déplace. Ah, N'hésitez pas à partager les amis pour soutenir la page. N'hésitez pas à partager le live. Donc chez Menyumba, Donc je vous fais découvrir Mayotte, vous qui êtes loin. Je vous fais voyager, hein. bien sûr. Ça va quoi <rires> Ça va Ça va, l'ambient. Fais-toi l'ambiance. c'est par là on a une école maternelle place de Tanambao ici, l'école école maternelle Saïd Omar Allez, ça c'est des chemins où il y a des résidences des résidences ici C'est uniquement des résidences privées. Ah, la résidence privée aussi, là-bas. Allez, on revient sur nos pas. Alors, ici, on va prendre cette route-là. Alors ici, il y a une mosquée Il y a une mosquée là, chez Mbe Dans les hauteurs, il y a une mosquée ici Ceux qui la connaissent pas à l'intersection, hey, hey, nous ah. hey. hey. Ah, ouais. Alors il y a la rue là, il y, y a cette rue aussi oh. Alors on va prendre la rue, on va prendre euh, cette rue Donc moi c'est vraiment bio tout Qui reconnaît le quartier ici. Qui reconnaît le quartier ici à Shembe Nyumba Donc là ici on est dans les hauteurs de Shembe nyumba On va bientôt accéder à cette rue là-bas. Qui va nous amener à Mtsangamouji C'est la rue qui passe en hauteur. Vous savez dans les hauteurs de Chembenyumba, Il y a des routes qui passent par là pour ceux qui ne connaissent pas. Voilà, il y a un quartier ici, les gens y vivent. pour euh, des enfants très beau un petit truc hein. ça a été fait récemment ça se voit alors euh, rue rue Comoni, rue Comoni. donc on va faire un on va faire le tour du, du quartier pour redescendre ici après. Bien sûr, c'est du boulot pour vous montrer tout ça les amis. Je demanderai votre soutien, euh, de partager le live. Ah, c'est ton quartier. Félicitations pour ceux qui sont nés ici. Voilà, hein, ceux qui sont nés là. Vous avez la perception depuis la France, on est en direct, on est en direct les amis. Hein Donc vous pouvez voir chez votre soeur ou chez votre tante, n'hésitez pas à partager le live pour le soutien les amis. C'est des quartiers très intéressants parce qu'on n'y on vient jamais, on, jamais euh, euh, on, on y accède. On a, on a l'habitude de passer. Euh, alors on va voir ce qu'il y a là-bas d'abord, au bout. On a l'habitude de passer à bas en dessous, euh, sur les routes principales. Mais en hauteur on n'y passe jamais. Il y a beaucoup de. Il y a des choses qui sont intéressantes à voir ici. Partout d'ailleurs, il y a des choses intéressantes. C'est pour vous montrer qu'au Mayotte, hormis les déchets, les choses qu'on peut voir horribles. Des épaves, etc. La nature est beau, c'est beau, d'accord. Donc on peut s'en rejouir, on peut être content, heureux que ça soit ainsi hein, qu'on a de la, de la chance de, de vivre sur cette île partager la richesse etc etc alors ici il y a une très belle maison là qui, qui se construit ah, c'est une très belle maison hein. s'il arrive à finir ça va être un, un beau petit château là Voilà, le cocotier, ça donne envie de manger des, de la noix de coco. Alors ici, on va prendre à gauche, on va voir le, le petit plateau qui a été fait là pour les enfants. Euh, un, petit terrain, un petit terrain synthétique. Malheureusement, autour c'est dégueulasse comme d'habitude, hein, les décharges, les déchets, euh, le gravier non recyclé, etc. etc. Et voilà, c'est ça dégrade vite l'image. La belle image qu'on peut avoir, mais malheureusement, euh, c'est gâché, quoi. Donc, je vous salue depuis Mayotte, depuis euh, Chez Menjuba, exactement. Je vous salue, les amis, vous qui êtes là. Euh, profitez. ici on va descendre le petit truc et on va arriver sur le petit euh, le petit plateau là une petite zone de sport aussi hein, qui est très sympa je vais vous montrer ils ont très bien réfléchi ici hey Stylé, ça, ça fait longtemps, il hein, enfin, y ça fait six mois comme ça. Non, non, non, non, ça fait, euh, une semaine, on, euh, on a la deuxième semaine. Ah, ok, d'accord. Merci. Ouais. Mm. Alors, ici, euh, donc, euh, petite info, j'ai demandé à quelqu'un, ça fait euh, deux semaines déjà. C'est. que c'est là, hein, d'accord Les enfants sont déjà en train de jouer, vous voyez, c'est très utile chez nous. Euh, donc, il ne faut pas s'arrêter de développer, hein, d'accord On a besoin de développement, malgré euh, les déchets qu'il y a au sol, etc. Euh, ce qu'on peut voir euh, là, voilà. Mais euh, ça reste très beau, un petit terrain synthétique de foot. On peut jouer ici, les enfants y jouent. Regardez l'exemple, on peut faire du sport dessus. Euh, voilà, on peut s'amuser. Ouais, ouais, ouais. <rire> donc ici, euh, pour faire des tractions, etc., euh, ils, ils auraient dû faire un tout petit peu plus haut parce que là c'est pour les nains par exemple moi qui est, qui est grand je vais être embêté là. donc c'est pas mal c'est pas mal c'est déjà un bon début pour ici, hein, pour le, le quartier et ça, ça doit voir le jour partout euh, à Mayotte malgré ce qu'on peut voir hein, qui nous désole hein, les déchets, ici on a un ancien lavabo deux même un frigo ici hein, les gens voilà tout ce qu'on peut trouver autour hein, il faut dépolluer pour rendre ça beau à son image les caniveaux euh, voilà ouais. mais bon voilà c'est toujours ça on a quelque chose on a quelque chose c'est assez sympa déjà hein. on va pas on va pas se plaindre les bouts de miettes qu'on peut avoir ici à mayotte mais il faut les prendre Il faut les prendre tout simplement, tout simplement ça c'est Mayotte, unique à son genre, voilà, l'île au parfum où il y a plein de choses qui sont délaissées, plein de projets qui sont délaissés, euh, ici c'est la seule île que tu peux venir, tu vois un projet qui a commencé et il va s'arrêter au milieu, les gens ils vont s'arrêter ils vont pour attaquer un autre projet, laisser le projet qui était en cours, euh, en, ainsi de suite ils vont s'arrêter ils vont s'arrêter et ils continuent un autre projet et du coup ça se fait jamais voilà c'est comme ça les gens ils bossent ici d'accord c'est comme ça que les gens ils bossent donc là on va aller voir plus bas euh, je suis toujours chez menyumba hein. euh, si je ne m'abuse Ici. Voilà. Bon excusez-moi pour le crachat -là, là, alors ici on a un petit banga là, Ah on a une zone ici, il y a une zone ici les gars, Vous voyez comme ça surprend, bon les gens arrêtez de m'appeler, Alors ici on a un très beau parc. Il y a un très beau parc qui n'a jamais été fini. On voit ici, vous voyez. Hein. Euh, attendez, on va prendre le temps. On va prendre le temps. Je vais prendre le temps pour que pour que ça capte bien là. Alors. Je m'explique. Ici, on a un très beau parc qui avait peut-être commencé, je ne sais pas le délai. Hein. Hein, voilà, c'est ce que je disais, on commence un projet, on le laisse. Vous voyez bon, C'est censé être une parc, un, un parc euh, où les gens font du sport. Et regardez ce qu'il qu en est maintenant, regardez. Voilà. Les projets délaissés, c'est ça ce que j'étais en train de dire ici à Mayotte. C'est vraiment du n'importe quoi ici, ici on voit du n'importe quoi là. Alors, voilà, le, le projet non acheminé, hein. on voit ici les parcs les jeux d'enfants, etc. Ici, là, voilà, très beau terrain pour faire du sport, Et du coup, C'est comme en France, ici. Hein, donc, euh, désolé. Hein, mais là, on doit avoir le projet qui devrait bien aboutir. Mais il n'a pas abouti. Hein, je ne sais pas pourquoi. Ah, c'est vraiment triste de voir ça. Donc, euh, c'est les, les hauteurs de Cheményumba. Hein, là. Donc ici on a là Vous voyez les amis Hein je, je, je, je, je comprends pas trop le projet là Là j'ai pas compris en fait le projet Mais bon vous euh, vous comprendrez plus que moi hein Je voilà Voilà Voilà je, je suis désolé, hein, voilà, c mais c'est la, la réalité. À Mayotte, ici, euh, ils commencent un projet, je vous le dis, il finit, il finit, ils ne finissent, ils finissent, ils vont jamais finir le projet, ils le laissent. Pendant deux, trois ans, ils reviennent dessus, ils vont grigner, ils vont faire un tout petit peu, ils vont laisser, et puis ça reste comme ça, on peut jamais les utiliser. Donc. Alors là, vous voyez hein Alors, quelles sont vos conclusions, vos commentaires J'aimerais avoir des commentaires. Eh oui, il faut des commentaires pour ça, parce que ça, c'est pas possible ça, là. Eh oui. Là, le portail qui est pété, ici, c'est des projets coûteux. Hein c'est des projets coûteux qui coûtent très cher. Hein, regardez. Hein, C'est casser la gueule, là. Vous voyez N'importe quoi, là. C'est n'importe quoi. C'est aberrant, là. On devrait finir ces projets et les caniveaux, là. Où il y a des trous, vous hein, voyez Il y a des enfants qui sont morts, euh, noyés. À cause de ces caniveaux, là. Vous voyez Vous voyez, là Pas possible, ça, quand même. Hein C'est pas possible, hein Hein C'est pas possible ça. Hein C'est pas possible. C'est pas possible les amis. Laissez des commentaires. Moi j'aimerais que... les couloirs et oui. alors il y a une zone particulièrement que j'aimerais retourner filmer <rire> C'est épave, épave, épave. Hein. voyez Bon, je sais pas si ça roule les autres. voilà ah. ah, la, la, la, la, la. Hum, On va prendre la, la route là à gauche. Monter à gauche. Une petite rue ici je sais pas si vous allez reconnaître ceux qui sont d'ici hein. voilà petite épave ici de voiture donc moi je vais alors ici qu'est ce qu'ils ont essayé de faire alors je vois un truc d'ici on va tout de suite euh, la voir dans le collimateur donc Ici, c'est censé avoir un panneau. Alors, c'est censé avoir un panneau, hein, puisque le panneau n'y est pas, euh, pour indiquer que c'est un sens unique. Donc, alors, qu'est-ce qu'on a ici Sens unique ou pas L'aberration toujours, hein, bien sûr, vous euh, voyez l'état, c'est bien dégradé. Hein. À moi, quoi ce hein. Alors, oh, il y a des fruits à pain ici. Ouh. Du fruits à pain, regardez, à proximité même là, là, là, tout de suite, là. Bim. Ils aiment pas les fruits à pain. Et du corps au sol aussi. Oh, c'est quand je suis occupé que tout le monde m'appelle. C'est pas possible ça quand même. Arrêtez de m'appeler quand je suis en live. Sinon, je, je bloque les numéros pour que vous ne puissiez pas me perturber. Oh là là, pas possible, ça. Alors, moi, je montre la réalité. Donc ici, on vient de sortir sur le croisement de route qu'on vient de, de faire. Donc, on va continuer pour aller à Mtsangamouji. Donc, je rappelle, on a fait chez Menyumba Mtsangamouji sur les hauteurs, hein, pas sur les routes principales. Bien sûr, la petite gazinière pour, euh, voilà, pour cuisiner. Vous voyez, dans les endroits où ça se situe, il y a ici aussi. Très joli. Ouais, super. Voilà sauf que c'est pas l'endroit dédié pour jeter ça, hein. ça tombe directement dans la dans la forêt et voilà, toujours l'aberration, l'aberration, Mayotte ouais, c'est cool, c'est cool les amis, c'est cool c'est cool, c'est très cool, hein. très cool, voilà Super, batterie, super. Voilà. Voilà comment ça se passe ici. Là. Voilà comment les choses se passent. Tiens, ils ne l'ont pas encore volé celui-là, là. Parce qu'ils s'amusent à voler les, les ébus ici, là, à Mayotte. Voilà. Petite aberration. Moi, moi quand je vois tout ça. Je me pose des questions, hein. je m'inquiète hein, vraiment. Question euh, écologique, euh, je me pose des questions, les amis. La question écolo, c'est foutu ici, hein. c'est foutu, les amis. Il faut se référer à la réalité. Il hein. faut être réaliste parce que là, c'est pas possible. S'il faut qu'on se ment, c'est pas possible, on va jamais s'en sortir. Hein. Moi, je vous le dis. Bref, on va continuer, hein, on va continuer, on passe toujours sur les hauteurs, hein. c'est quoi un collège hey, c'est un collège ça mmh. Mmh, okay. ouais collège de mtangamouji donc euh, ici on va voir les déchets bien sûr voilà présentation désolation alors ici on arrive au collège de Mtsangamouji D'accord Là on n'est pas Dans le centre-ville On est sur les hauteurs Donc de Nyumba Au rond-point au Nyumba, Si on prend la première rue à notre gauche C'est à dire on fait le rond-point 360 On prend la gauche Et si on suit Si vous suivez cette route là Qui monte à gauche vous allez tomber ici donc un grand collège ici, très beau truc. Hein? Bon enfin, il y a des travaux encore hein, pour euh, construire euh, d'autres compartiments du collège. Voilà. Collège Asani de Deux Tsangamouji. Deux. Alors, bien sûr, euh, les barbelés, toujours, hein, les présences de barbelés, etc. Bon, le portail reste normal. Jusqu'ici, ça va. Donc, il y a une zone interdite, c'est... Euh Donc ça c'est le collège ici. Alors, un collège pour la réussite de notre jeunesse. L'État s'investit pour les infrastructures scolaires du département de Mayotte. Bon, ok, super. Alors, ici, vous connaissez pas forcément, peut-être, oh, cette route-là, euh, les hauteurs de Mtsangamouji. En tout cas, c'est un petit peu particulier. C'est pour ça que je fais le live pour que les gens puissent découvrir le coin. Très beau. Très beau. Là, on va créer une résidence. peut-être ça. Très beau résidence. belle plutôt. Ok, ici, on va aller à Pajéache. Rue Madi Rue Madi Soali, c'est ici. M'tsangamouji. Hein. Rue Madi Non, On un établissement qui est ici donc euh, peut-être euh, le maqui il est en train de, de créer un, un petit résidence ici là. en tsangamouji c'est c'est énorme hein. c'est énorme donc euh, d'où euh, l'intérêt euh, de faire deux deux live donc euh, c'est l'immersion 2 hein, tout simplement ah, il va y avoir un zaka ici euh, on est joli. Donc, comment il y a quelque chose ici, la amantara C'est sûr, même. Donc, ici, ça donne ça. Alors, petite rue ici. Donc, toujours ici, hein, les déchets. Hein. On vient jeter euh, les portes de. Là où ça se voit pas, c'est là où les gens jettent. Ils aiment bien, tu vois, introduire là où il ne faut pas il glisse et tant que ça se voit pas c'est bon hein. sauf que ça se voit C'est pas possible les gens franchement l'exagération et la dépasser les limites là rouler en grosse gamosse, ils, ils peuvent rouler hein. ils roulent en grosse gamosse mais quand on voit l'état l'état de mayotte c'est dégueulasse ah ouais on doit se réveiller on devrait même se réveiller là il y en a certaines ils font un petit mur un petit joli mur d'accord ils posent des boîtes à lettres ou ils sont encastrés dans dans un mur pour que ça puisse bien tenir ici c'est en équilibre hein bien sûr euh, super super super les amis Bon vous, vous m'excusez un petit peu hein, parce que je bégaye parfois là, je trouve plus les mots. Fatigué. Alors ici il y a des endroits, j'aurais même pas imaginé. Euh, je savais pas qu'il y avait euh, euh, des gens qui vivaient en hauteur ici, comme ça. C'est là où je découvre qu'en Tsangamouji, il y a, il y a cette partie-là, cette zone que beaucoup de gens ne connaissent pas. Ces quartiers que l'on ne connaît pas forcément. Ici, à Mayotte, vous pouvez laisser des micro-ondes, vous pouvez laisser tout ce que vous voulez pour que ça soit ramassé. Ça, tain, ça traînera des années et des années euh, euh, sur, euh, sur la place. Hein, C'est ce qui se passe ici, hein, est, ça traîne. Oui. Mais quand tu as la musique, tu Ah, Je ça va, ça va. vous programmez Ah, ah, ah. galère on Ça va? Bon, ça va, va Ah, ok, allez, Bon, on va s'enfoncer un tout petit peu ici. Bah, je suis un peu comme ça, je suis un peu comme ça, je suis je suis ça, je je suis un je suis un un ah, il y a des gens qui... Ok. C'est un squat ici. Babakounzi Babakounzi Zamou, gazou cachine on cache Où sont Oh non Comment on Oh T'as un Bon Alors, quartier résidentiel, des résidents ici. Ça a l'air tranquille ce coin ça a l'air tranquille hein Zangamuji toujours hein, les amis bien sûr beaucoup d'entre vous ne connaissent pas ces quartiers là qu'on peut voir donc au bout que vous voyez là-bas c'est chez Benyumba. la pointe là-bas là où il y a des bâtiments là-bas au fond ici c'est les hauteurs de chez Benyumba. et après on attaque comme ça mouji c'est une bonne exemple pour les les boîtes à lettres, voyez? Bien encastré What's going on? On a une antenne ici. Petite réserve d'eau aussi. Petite station de pompage d'eau. Alors, est-ce que on a une vue d'ici On peut apercevoir Oh, parfait. Une vue à couper à couper le souffle qu'on a ici. Regardez ce qu'on a Waouh Magnifique Vous Voyez, Là on est complètement dans les hauteurs Dans les collines Mtzangamuji euh, c'est très grand Ça s'étale jusqu'à là-bas Voyez Et en hauteur aussi Donc là on est dans les hauteurs euh, Dommage qu'il y a les arbres euh, Qui gâchent la vue